Aujourd'hui, dans Solidaire en Action, on reçoit Taïeb de Sud Aérien. Solidaire, Solidaire en Action. En Action. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment vous faites face dans le secteur de l'aérien à, à la situation du coronavirus et comment vous, comment vous agissez syndicalement Le transport aérien a été un des, un des secteurs qui a été le, le, le plus rapidement en contact avec le Covid-19. Nous avons alerté dès le début, euh, que ça soit les directions des entreprises sont pour autant avoir été entendues les vols en provenance de Chine qu'ils ont qui ont continué à affluer sans aucune protection il y a beaucoup beaucoup moins d'avions en circulation alors ça se passe comment concrètement et c'est quoi ce que vous vous revendiquez dans la situation actuelle on a 5% d'avions qui volent en ce moment je suis salarié de la sous-traitance. Hein. La plupart des salariés de la sous-traitance sont en chômage technique. Nous, dès le début, on avait demandé à être au chômage à 100%. On a une perte de salaire. Mais ce qui, nous, euh, qui était vraiment la priorité pour nous, c'était de sauver la santé des salariés. On a des entreprises qui ont continué à envoyer des gens au franc sans, sans, sans protection, sans masque, sans gants. 90% de ces entreprises-là, c'est des entreprises de cargo, de marchandises. On a euh, euh, FedEx, la deuxième c'est après FedEx, vous avez WFS. Ensuite, vous pouvez avoir aussi la sociétés de sous-traitance, les envois au casse-pipe. Les intérimaires, ils représentent 40%, euh, 40 des salariés du transport aérien. Au sol, hein, je te parle. Ça doit être dans les 40 000, 40 000, entre 30 000 et 40 000 salariés. Mais un intérimaire, malheureusement, aujourd'hui, il se met en Arimadi, il sait que demain, il n'aura plus de travail. Quoi. Je ne suis pas en train de faire des, des, une lutte entre, entre ouvriers. Hein. Les petites maîtres qu'on a, c'est le chômage partiel. L'État continue à reverser nos salaires. Mais ces personnes-là, ces intérimaires ils ne bénéficient pas du chômage partiel. Soit tu viens travailler, soit tu crèves. Tu ne peux pas payer ton loyer à la fin. Ouais, les patrouilles jouent de ça. En fait. Exactement, on va jouer de ça. On joue de la peur. Soit tu viens, soit je tu ne travailles plus, tu n'es plus chez moi, tu n'es plus dans mon chantier. On a beaucoup de gens qui viennent d'où Du 93, de la Seine-Saint-Denis, du 95 ou de l'Oise quand tu vois, c'est des rejoins, le chômage, il explose. Est-ce que tu peux du coup nous, nous expliquer bah, ce qui est arrivé justement à un intérimaire euh, vu que tu suis l'affaire bah, C'est un intérimaire qui a travaillé jusqu'au jusqu 15 mars, sans gants, sans protection. Il a, il a plusieurs fois réclamé justement euh, d'avoir un équipement pour pouvoir se protéger. Ensuite, que ce soit sa boîte d'intérim à n'a pas réagi, n'a rien fait. Ainsi que le client de Adeco, qui est euh, le groupe WFS, un, un groupe américain où ils ont une politique à l'américaine. Et bon, ils ont pour eux, bah pour eux, aller voir votre boîte d'intérim. C'est ta boîte d'intérim. Tu ne travailles pas pour moi, ton patron, c'est la boîte d'intérim. Alors que le gars, ça fait huit ans qu'il travaille. Je te rends compte, ça fait huit ans qu'il travaille pour la même boîte en intérimaire. Déjà, il y a un problème. Donc, ça il a, personne n'a eu des nouvelles de nouvelles de ce salarié jusqu'au 8 avril, où sa famille a annoncé justement son décès. Euh, son décès de suite du Covid-19. Juste appeler la famille, ça n'a pas été fait. WFS, idem pour WFS. Donc le gars, je la sais qu'une collègue... Personne, personne de ceux qui l'employaient n'a même appelé la, la famille Personne. L'affaire, elle n'est pas terminée. Nous, ce qu'on demande, c'est au moins avoir, euh, savoir si un CSE extraordinaire a été fait, justement, euh, euh, par rapport à ce décès. D'essayer d'accompagner de, la famille, justement, pour pouvoir déposer une euh, plainte... Euh, avec bien sûr un accompagnement de notre syndicat, je parle de Sud Aérien, ainsi qu'un accompagnement de sud, sud Intérim, et pourquoi pas par Solidaire aussi. Il y a eu, il y a eu beaucoup d'aides financières en fait, qui sont données aux entreprises de l'aérien. On parle toujours d'Air France, il voilà, faut sauver le pavillon français, c'est Air France, c'est l'image de, de la France, mais derrière aussi des boîtes de sous-traitance. On n'est pas loin de, de 80 000 salariés. Si Air France... a des difficultés, les premiers... À, à, à payer les pots c'est les travailleurs de, de, de, de, de la sous-traitance à fond. Moi, les patrons, je ne m'inquiète pas pour eux. Hein. Je pense que pendant des années, ils ont dû mettre de l'argent de côté. Il hein. n'y a pas de souci. Avant, on faisait des vols à, à 5. Maintenant, on va aller faire à, à, à, avant la crise. On nous a mis à 4 pour faire un vol. Ce n'est pas grave, il fera à 2. Lui, c'est la rentabilité. Quand on te parle d'une compagnie qui est en danger, c'est surtout pour la vente c'est tout, hein, pour la privatiser, pour la revendre plus cher. Elle va tout faire pour sauver la France l'État. Je pense que ce n'est pas trois mois de Covid qui va la, qui va la plomber. Solidaires en action. en action. Si vous avez la moindre question sur le coronavirus au travail, sur notre site internet, il y a une foire aux questions. Et il y a également ce numéro vert qui s'affiche, auquel les syndicalistes de Solidaires répondent 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Portez-vous bien et à bientôt les camarades.